Ah bonjour à tous. C'est pas pire. Hein? Je vous prends pas surprise. Bonjour à tous. Bonjour. Bah, C'est un petit jeu entre nous. Michel, hein? le microphone, oui. Il tombe sur ma chemise. Ah. Ah, il est tombé. Bonjour Michel! Bonjour! Est-ce que c'est est correct, là? Ça marche, là? Ça marche bien? Ok. Ah oui, vas-y, joue, avec moi. Okay. Euh... Merci beaucoup, Marc-André. Euh, quelle joie de voir... Euh... D'abord, tout le monde revenir, n'est-ce pas, de vacances. L'été, ouais, oui, on est encore en été la mais il à sa fin quand même. Hein? Euh, il faut se préparer tout de suite à l'automne, orienter nos pensées euh, vers l'avant, et puis maintenant, euh, de, de, de, de voir tout ce que Dieu a à accomplir à travers son Église, pendant cette période de temps-là. Est-ce que vous avez hâte de, de voir qu'est-ce que Dieu va faire? Oui. Pensons-nous que Dieu va agir? Oui, oui, il, agit toujours. il agit toujours. Et euh, moi, j'ai euh, en avance, euh, je m'attends au maximum. Il se peut qu'il soit bien tranquille, le Seigneur avec nous, là, mais je m'attends à une explosion de vie. Okay? Je m'attends à ça de Dieu. Je ne peux pas m'attendre moins que ça. Dieu est le Dieu créateur du ciel et de la terre, de la nouvelle création. Je m'attends à ce qu'il continue à le faire, à exploser, à rayonner. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'Église aussi raconte la gloire de Christ. Alors, ça me réjouit de voir que les femmes reprennent leur activité et qu'une et que de, de leurs activités est l'étude de la parole de Dieu. Vous savez, dimanche matin, on vous donne un, un, un, un petit repas, mais le repas quotidien est, sur, est durant la semaine. Et ça, ça dépend de vous. Et, et, et ça dépend des membres, les uns les autres, ou... Seul pour lire, méditer la parole de Dieu, pour prier, pour intercéder. Ça, c'est vous. Le réveil, vivons, dans, vivons le réveil. Le réveil, c'est quoi Il y a l'amour, connaître Dieu, prière, témoignage, conversion. C'est la vie normale de l'Église que de vivre dans le réveil. Euh, J'aimerais vous inviter à ouvrir votre, votre Bible dans Philippiens, chapitre 2. Cha Philippiens, chapitre 2. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, on va voir où est Philippe. Alors, on va regarder sur la carte, parce que les Philippiens, c'est les habitants de la ville de Philippe. La, la ville de Philippe c'était une ville quand même d'une certaine importance à l'époque et euh, c'est la première église que Paul a fondée en Europe et euh, euh, alors vous voyez ça c'est le nom et la ville est ici vous vous souvenez de Thessalonique elle est là, l'église de Thessalonique elle est là Bérée où l'apôtre Paul a rencontré les anciens, Corinthe, et là, Athènes. Alors, donc ça vous donne le contexte géographique de la ville de Philips. Alors Ici, donc, une très bonne église euh, qui a fait un don à l'apôtre Paul alors qu'il était en prison. Et c'est de là que, de la prison à Rome que Paul a a écrit cette lettre à l'église de Philippe pour les remercier pour leur don, pour leur fraternité, pour leur amour et qui leur fait des révélations extraordinaires. Et euh, je me souviens quand je suis allé à Rome il y a quelques années, on, on est allé sur les ruines, euh, les ruines des anciens palais euh, et, et la prison pas loin, quelque part, je ne sais pas où, mais dans ce coin-là, où Paul a été emprisonné. Et d'où sont sortis les ordres pour la persécution. Il y a eu Néron il y a eu, qui, a, qui a brûlé les croyants euh, pour éclairer sa cour et éclairer Rome. Et euh, j'ai été ému au large. Alors, c'est à cette Église que Paul est à partir de Rome, lorsqu'il était en prison, qu'il écrit. Et voici ce qu'il leur dit au verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillé à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence,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 des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain, et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Prions Dieu, s'il vous plaît. Notre Dieu et Père, nous te sommes reconnaissants pour cet été qui vient de passer, le repos que tu nous as donné. Toutes sortes de belles choses qu'on a fait en famille, les camps et tout, Seigneur, tes ressources sont, sont tellement abondantes et nous en avons profité. Merci, Seigneur. Maintenant, Seigneur, que nous sommes à, à l'entrée, au début de cette nouvelle saison qui est en avant de nous, Seigneur, éclaire-nous. Réveille notre esprit à toi. Pour que nous puissions te contempler, de contempler Jésus, notre Seigneur, qu'il capte notre attention, notre cœur. Bénis ta parole dans nos cœurs ce matin. Amen. Alors, Donc, cette église a été fondée par l'apôtre Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Vous lirez l'histoire dans Actes chapitre 16, versets 11 à 40. Et le, donc, le contexte immédiat maintenant de ce passage-là se trouve tout de suite avant, dans le chapitre 2 euh, du verset euh, du verset 3 jusqu'au verset 11. On va d'ailleurs le traiter, faire un survol de ce passage-là. Mais j'ai souligné comme le verset clé dans euh, les versets qu'on a lus du 12 à 18. C'est euh, le verset 13. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Certains ont abusé de ce verset-là en disant, ben, tu vois, c'est Dieu qui fait tout le travail, nous, on n'a rien à faire. J'exagère un peu. OK? Parce que c'est Dieu qui... Alors, si j'évangélise pas, c'est parce que je ne l'ai pas à cœur, ça veut dire que Dieu ne l'a pas mis à cœur. Si... Euh, je ne vis pas, j'ai pas la victoire sur ce péché-là, ben, c'est parce que Dieu me l'a pas encore mis à cœur. J'ai cet esclavage-là, j'ai cette dépendance-là, mais c'est parce que Dieu me l'a pas encore mis à cœur. Alors euh, j'attends qu'il me le mette à cœur pour que je puisse euh, vaincre tel ou tel péché ou pour être capable de témoigner ou pour être capable de pardonner. Et certains se réfugient dans leur dans les limites de la chair, je dirais, pour justifier le fait de ne pas obéir à Dieu. De ne pas aller se réconcilier, par exemple, avec papa, avec maman, avec mon frère de chair ou mon frère dans la foi, ou avec mon patron, ou avec n'importe qui. Dieu dit « de chercher la paix avec tous, autant que cela dépend de vous. Mais donc, on va voir que c'est loin de ça, n'est-ce pas? Il y a certains, ce, ce qu'on appelle le mouvement piétiste, le mouvement piétiste, eux, mettent l'enfant sur « travailler à votre salut ». L'enfant, c'est sûr, « Mets en pratique, faites ton culte personnel ». Et, et, et, euh, et mais si on pousse cette pensée-là à l'extrême, on tombe dans le légalisme, dans le formalisme. Mais de notre côté, si on n'a pas un culte personnel, si on ne lit pas notre Bible, si on ne prie pas, eh bien, on demeure des bébés dans la foi et inutile pour Dieu dans son travail. Donc, oui, nous devons, bien sûr, faire euh, l'effort qu'il faut, et, et on va voir pourquoi est-ce que cet effort-là, on va le faire. Donc, comment est-ce que Dieu s'y prend pour produire en nous au moins le vouloir? Comment est-ce qu'il s'y prend pour exciter le désir de l'aimer, de le servir, d'obéir, d'aimer mes frères et mes sœurs? Eh bien, la première façon, j'ai retenu, c'est les versets 3 à 11, où l'apôtre Paul expose la gloire de l'humilité du Fils de Dieu. Existant en forme, de Dieu, Il s'est humilié. Il s'est rendu un serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur. Lui, le Fils de Dieu, habitué à la gloire, habitué à la toute-puissance, vivant avec son Père et depuis toute éternité. On a peine à imaginer, c'est vraiment ça, nous dépasse. Mais lui qui a ce statut-là, qui volontairement, il dit à son père, papa, « Je viens pour faire ta volonté. » Ils sont perdus par leur faute. Ils, sont, ils ont des problèmes avec la maladie, avec la mort, avec la corruption. C'est eux qui ont produit ça. C'est de leur faute, c'est vrai, mon Dieu. Et tu veux les sauver de ça. Alors, je viens. Et le Père a envoyé son Fils. Et le Fils est venu. Comme un simple homme. Si l'exemple de Jésus ne produit rien dans le cas de quelqu'un qui se dit chrétien, <coughs> eh bien, c'est grave. Mm. Si on n'est pas remué, personnellement, tout ce que j'ai envie de faire, deux choses, c'est un, de me jeter aux pieds de Jésus. Et deuxièmement, j'ai envie de crier gloire à toi, Seigneur. Parce que le Père l'a élevé. Il l'a élevé. Jésus a dit, il veut que tous les hommes honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et le Père donne l'exemple en honorant son Fils comme lui-même il est honoré. Et il lui donne tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. qu'il le mérite. Sinon, on ne peut pas dire qu'on mérite tel don, telle capacité, on ne mérite pas tel honneur, telle gloire. Mais Jésus, il a tout mérité. Juste de le dire, Seigneur, tu le mérites. Si tu veux le dire, dis-le, Seigneur, tu le mérites. Le Père produit en nous le vouloir en exposant avec le modèle de son Fils, et il nous a prédestinés à lui ressembler. Donc, à être humble comme lui, à ne pas nous élever nous-mêmes. C'est ce que le diable a fait, c'est ce que Adam et Ève ont fait, c'est ce que l'être humain fait, cherche à soit à s'auto s'auto-mutiler, s'auto-dénigrer, soit à s'auto-élever. Et Paul dit, n'ayez pas de vous une trop haute opinion de vous-même. Soyez humbles. Donc, acceptez ce que Dieu a fait de vous. Réjouissez-vous de cela et vivez comme des hommes renouvelés par l'Esprit de Dieu et par la grâce de Dieu. Alors, donc, Dieu produit en nous ce désir de faire sa volonté, ce désir de le connaître, de l'aimer, d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui ont un caractère exécrable. Et ça arrive parfois que dans l'Église, il y en a qu'un caractère exécrable. Peut-être qu'on n'en a pas aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, il va en avoir. Okay? Préparez-vous. Alors, on l'a tous vécu peut-être dans notre expérience passée, mais et sais-tu, moi je prie pour que le Seigneur m'aide à aimer même les frères et les sœurs qui sont les plus proches de moi, parce que je sais que mon cœur est méchant, je sais que mon cœur est tortueux et qui peut concevoir aussi l'amertume et je ne veux pas lui céder un pouce. Et, et pour ça, nous devons constamment demeurer dans l'amour de Dieu. Et euh, en demeurant, alors, c'est notre meilleure défense. Notre meilleure défense, ce n'est pas en nous protégeant, en nous repliant sur nous-mêmes. Ça, ce n'est pas de la protection. C'est la protection purement humaine, selon la chair. Non. Ce que le Seigneur nous donne comme protection, c'est l'amour, c'est la justice, c'est la vérité. C'est le don de soi. Quand j'ai compris ça, ça m'a aidé, mon ami. Ça m'a aidé tellement que Jésus ne s'est pas replié sur lui-même pour se défendre, pour se protéger de la méchanceté des hommes qui étaient autour de lui. Il ne s'est pas replié sur lui-même. Il est resté ouvert. Et lorsqu'il parlait aux pharisiens, puis qu'ils cherchaient à le tuer, il leur a exposé les plus belles vérités le concernant, concernant son père. Il n'a pas eu peur de souffrir du rejet. Nous, on a tellement peur de se sentir rejeté. Même pas d'être rejeté, mais de se sentir rejeté. Hyper sensible. Parce que notre conception, notre vision de nous-mêmes est si fragile, si euh, déséquilibré. Mais par la connaissance de Christ, plus on lui ressent, plus on grandit, moins on est atteignable. On sera toujours fragile quelque part, mais nous sommes beaucoup plus forts, beaucoup plus fermes à supporter et donc à servir et servir et servir et servir comme on va le voir sur le dernier point donc première, premièrement comment Dieu s'y prend pour produire en nous le vouloir, le désir le désir qui se transforme en vouloir, en volonté tant que la volonté Tant que le désir ne s'empare pas, ne devient pas volonté, il reste un souhait inactif, inutile, si ce n'est pour produire en nous un sentiment de culpabilité, parce qu'on on ne, on ne parvient pas à la hauteur de nos désirs. Mais notre vision de Jésus produit en nous. Non seulement le désir, mais le vouloir. Je veux aimer Jésus. Je veux aimer Dieu. Est-ce que c'est ça, toi aussi, tu veux aimer Dieu? Tu veux, disons-le, je veux t'aimer, mon Dieu. N'ayons pas peur de l'affirmer. Dieu nous dit de l'aimer. Ça ne suffit pas, juste qu'ils nous le disent. Nous devons l'affirmer, dire oui, mon Dieu. Ça, c'est ma réponse. Je veux t'aider. Ça va dans les deux sens. Dieu commence, nous répondons. Alors, deuxième, deuxième, euh, deuxième moyen par lequel Dieu produit en nous le vouloir et le faire, c'est euh, verset 16. Euh, lorsqu'il euh, lorsqu dit au verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération, comment il l'appelle la génération, perverse, Donc, perverse et corrompue. C'est comme ça que Dieu voit l'humanité. C'est comme ça qu'il voit le Québécois. C'est comme ça qu'il voit les Canadiens, comme ça qu'il voit les Libanais. Parce que les menteurs, tout le monde est menteur, orgueilleux, hypocrite, esclave du péché. Et là, donc, il dit, vous vivez comme des enfants de Dieu dans ce milieu-là. Est-ce que vous voyez vos enfants vivre sur la rue, dans le centre-ville de Montréal, au milieu de des drogués au milieu, avec tout le respect que je dois à ceux qui sont, ceux qui sont là, mais il y en a beaucoup qui sont qui s'adonnent à la drogue et tout ça. Est-ce que vous voyez élever vos enfants dans ce milieu-là? Difficile, hein? Je connais un couple qui ont accepté ça. Notre, nos missionnaires, Dwayne et Et Myriam. On acceptait, je sais, j'étais avec eux quand ils faisaient leur choix, leur décision. Pour eux, c'était la volonté de Dieu. C'était mettre en pratique l'exemple de Jésus. Et ils ont dit, on veut aller vivre dans le village. Et on veut être un témoignage, on veut accueillir. Ils ont tout fait pour avoir des locaux et tout ça là pour accueillir les gens de la rue. Et il dit, on va élever nos enfants dans ce contexte-là. Magnifique, hein? Encouragez-les, s'il vous plaît. Encouragez-les. Ils sont un modèle, un exemple pour nous. Et, euh, et Dieu, il élève ses enfants dans un tel milieu. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et la corruption est partout. Il n'y a pas moyen de regarder un film sans voir la corruption. Il n'y a pas moyen de, de prendre les nouvelles sans qu'on nous parle de la corruption, de ses effets. Il n'y a pas moyen. Mais c'est dans ce contexte-là, c'est la volonté de Dieu d'élever ses enfants dans ce milieu-là, dans ce contexte, et de briller. Regardez ce qu'il dit. Parmi laquelle vous brillez. Ce n'est pas qu'on devient comme, euh, comme les valeurs du monde. On, les, les, les enfants de Dieu ne se laissent pas influencer par les valeurs du monde, mais ils influencent, ils rayonnent de la présence de Jésus et leur conduite, leur comportement reflète la parole de vie qu'il est pas. Et d'ailleurs, le mot « porté euh, dans le, le grec, il y a, il a, un, a une nuance. Des fois, on traduit un, euh, on traduit un mot de l'original et puis il y a plusieurs termes, mais il n'y a pas un terme en français qui, dit, qui rend tout le sens de ce mot-là. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a plusieurs traductions et il y a les, ceux qui connaissent le grec et qui l'expliquent. Alors, je trouve ça vraiment merveilleux, cette euh, pensée-là. Euh, le mot « porter » signifie également « présenter ». C'est « porter » en présentant. Pour que tu le présentes, il faut que tu le portes. Il faut que tu l'aies, n'est-ce pas? Si tu offres un dollar, ben c'est parce que tu l'as, le dollar. Alors, parce que tu le portes dans ta poche, et puis là, tu l'offres, tu le présentes. Et donc, il est en train de dire, les croyants sont les porteurs de la parole pour la présenter. C'est des présentateurs de la parole de Dieu. Voilà wow, Moi, ça, quand, quand j'étudiais ça juste hier, ou ce matin, je ne sais pas, parce que j'ai changé mon message ce matin, euh, et euh, ah, j'étais béni là. C'est les présentateurs. Déjà, l'expression portant la parole de vie m'inspire. Mais présentateur, en plus là. Dieu présente sa parole, n'est-ce pas? Dieu parle. Il offre la connaissance de lui-même, de sa sagesse. Il la donne. Mais il la donne comment? Il ouvre pas le ciel pour parler à l'humanité. Il nous a parlé à travers des hommes qu'il a choisis, des prophètes. Il, a, il, il, a, il nous a parlé finalement par le Fils. D'ailleurs, la, la parole de vie, à quoi ça vous fait penser? À quel verset? La parole de vie, ça ne me fait pas penser à Jean-Chapitre. Jean la parole, au commencement était faite le la, parole, hein, se mettait la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Euh, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la parole... C'est Jésus. Jésus est plus qu'un porte-parole. Il est le prophète annoncé par Moïse. Et les musulmans, ils vont dire, regarde, vois-tu, il est juste un prophète, Jésus. Ils ne vont pas un peu avant. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la, et la parole était. Et Jésus est la vie. C'est lui la vie. Si on voyait, je ne sais pas, mettons quelqu'un, il viendrait ici, hein? John MacArthur, tiens, hein? un de nos grands prédicateurs de nos jours, s'il serait ici, est-ce que sa présence seule ne parlerait pas? Avant qu'il ouvre la bouche, mon ami, on est déjà suspendu à ses lèvres. Il impose le respect, il impose, tu sais, on va être tout, tout oui là. Et ben, quand Jésus est là, il est la vie. C'est pour ça qu'il faut croire en lui. Tu veux être sauvé, tu veux avoir la vie éternelle. Il est la vie. Ce n'est pas juste qu'il va te donner une parole en disant, va, euh, va à telle source, ou va voir quelqu'un, je t'envoie voir un médecin. Non, non, viens, je te donne la vie. Elle est en moi. Je suis la vie, Jésus a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La parole de vie, Christ lui-même et toute sa sagesse qu'il a déployé. Nous portons la parole de vie, frère Isaac. Si nous appartenons à, à, à Christ, nous le portons dans notre cœur, non pas comme un fardeau écrasant, comme les païens faisaient avec leur statues qu'ils portaient sur leurs épaules. c'est un fardeau. Puis là, quand ils trébuchaient, ils tombait, et puis, ben, il, le, le, leur statue cassait. Et Dieu leur disait à Israël, « Regarde, tu ne peux pas rien faire pour ton Dieu, peut ton Dieu ne peut pas rien faire pour toi. Mais moi, je te porte. Moi, Dieu dit, je te porte. Je veux encore te porter. C'est le sentiment que j'ai depuis un an et demi que Dieu nous porte, frère sœur. Nous sommes portés. Cet été, j'ai vu que Dieu nous portait. Avec les trois événements, j'ai vu la parole de vie, j'ai vu que nous sommes en communion avec Dieu. Parce que sinon, rien de cela ne se serait arrivé. Vous êtes d'accord? Rien. C'est pas juste l'événement en lui-même, mais c'est, moi je regarde... Les attitudes, je regarde des visages rayonnants. Je regarde Marc-André et puis Priscilla qui décident de chanter là. Il n'y a pas d'auditoire. Il y a le Seigneur qui est assis là, qui est le seul auditoire, parce qu'on le chantait à lui. Lui pouvait applaudir. En tout cas, moi, j'ai applaudi dans mon cœur à plusieurs reprises. J'ai rendu grâce à Dieu. Mais de voir cette gratuité, cette pureté, ce zèle, c'est quoi ça? C'est quoi ça? L'esprit de Jésus. Hier, je suis allé au funérailles de la, de la mère à notre frère Daniel. Et puis. Euh, Là, euh, le prêtre lui a demandé de lire, de lire euh, une prière et puis de lire un verset de, de, la, de, de la Bible, dans de, de 1 Corinthiens. Mais Daniel, il est en communion avec Dieu. Il ne peut pas se contenter de ça. Et il va voir le prêtre gentiment. Il dit, « Monsieur le curé, euh, voilà, il avait écrit quest ce qu'il voulait dire. Il dit, « Moi, je, ça ne vous dérange pas si avant de lire tout ça, j'aimerais dire quelque chose et puis voici quest ce que j'aimerais dire. Ça ne vous dérange pas. » Le prêtre, il lit toute tout une page. Une page. Il dit, « Monsieur, s'il y en avait d'autres qui étaient comme vous, il n'y en aurait pas de guerre. Et il a accepté avec plaisir. Et mon Daniel, j'étais assis là de le voir aller avec émotion, parce que c'est sa mère qui, qui est là, et avec zèle, avec joie, en restant lui-même. Mais tu vois que le Seigneur était en lui. Ah, j'étais content. C'est un festin c'est une nourriture pour notre âme que de voir le Seigneur à travers nos frères et nos sœurs. Moi, je veux. C'est le bonheur. Si le ciel est comme ça, oui, j'en veux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ah, moi, je, je, Au ciel, si c'est comme ça, c'est minimum, imagine-toi. On goûte pendant l'avant le, pendant de garage, de voir Eric et Valérie et tous ceux qui étaient là avec eux, transportés par la joie du Seigneur. La parole de vie, il dit, nous fait briller dans ce monde. Parce que, non seulement que la parole est en nous, mais elle est présentée, elle sort. Tout ce qui est de Dieu va vers les autres. C'est comme le soleil, il a des rayons. Il rayonne. L'amour rayonne. Tu ne peux pas le garder. La justice rayonne. La sainteté rayonne. Tout, tout a un reflet. Alors, portant la parole de vie, et pendant cet, cet, cet automne, eh bien, je, je prie que le Seigneur carrément qu'il nous fasse encore vivre ce que nous avons vécu et encore plus je ne sais pas tout ce qu'il a en réserve mais c ça va être bon certainement et le troisième euh, euh, le troisième moyen par lequel Dieu euh, produit en nous le vouloir et le faire c'est notre foi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 Il sent, je pense que là, il, il, il, il a pas sorti. Là, il était les deux fois en prison. Et la première fois, il est sorti. On le voyait bien. Mais la deuxième fois, il n'est pas sorti. Et, euh, mais il appelle les croyants à se réjouir avec lui. Il est heureux. Et ça transpire. Tout ce qu'il écrit là, là. Il est en prison. Et il dit... Il parle de leur foi par laquelle... Dieu a accès à eux, à leur cœur, à leur pensée, à leur maison, à toute leur intimité. Quand nous croyons, quand nous mettons notre foi en Dieu, nous acceptons Dieu et tout ce que Dieu veut. Tout ce que Dieu veut, parce que Dieu ne vient pas juste avec euh, il euh, n'y a pas de timidité en Dieu. Hein? Il, ça ne le gêne pas d'entrer et de prendre toute la place. Là, là il s'agit de salut. Tu sais, il s'agit de salut. Il faut le sauver. Là. Quand quelqu'un se noie, je me souviens quand je, je me noyais, et puis, je n'avais pas le temps de penser à rien, ni aux Canadiens, ni, euh, ni à rien. Okay? Tout ce que je pensais, c'était quoi? Qu Qu'est-ce qu que je ressentais? C'est quoi que je voulais? Être sauvé! Que quelqu'un me sauve! Je mourrais là! C'est allé jusqu'à la, la perte de, de conscience. Et je n'ai pas pu rien faire pour, pour m'en sortir. Heureusement que Dieu il a attiré l'attention d'un ami qui est à l'autre bout de la piscine, et piscine publique. Noir de monde, personne ne sait que quelqu'un est en train de se noyer. Pourquoi? Parce que quand je sortais, je ne criais pas. Je ne voulais pas déranger personne. C'est vrai. vrai. Je ne voulais pas déranger personne. Je ne pensais pas que je valais la peine. Ou que, tu sais... Enfin, c'était une période de ma vie un peu pénible. Mais j'étais là-dedans, là. Je criais, là. Alors, mon ami, là, la seule chose qu'il savait faire, c'était nager sous l'eau. Il a plongé, il a nagé sous l'eau. Et puis là, il a, tout ce qu'il pouvait faire, c'est me pousser, parce que j'ai failli. Là, il m'a réveillé, j'étais sous l'eau. Là, il me réveille quand il me touche, je suis revenu à moi. Je le vois, je le vois partir, je le vois, par, regarde, là, à, à travers mes, mes, mes doigts. là. Il s'en va, là. ma vie s'en va avec lui. Et là, la seule chose que je me souviens après, c'est que euh, j'étais en train de crier. Parce qu'il était revenu, il a sorti mon, euh, ma tête en dehors de l'eau, et là, l'air est rentré, et puis, pouf, ça a été comme une explosion. Et là, j'ai crié, « Ah là là, mon ami! Euh, » Alors, quand Dieu là, il vient pour nous sauver là, du jugement, de l'enfer, c'est le plus important, il est entier. Il ne résigne pas il, sur les moyens. Son, ça a pris la mort de son fils. Il l'a payé. Et l'apôtre Paul, c'est tellement important. La foi a une telle valeur. Le sang de Jésus, a une telle valeur, telle importance, telle nécessité, qu'il consacre sa vie... Comme un sacrifice pour la foi des croyants de Philippe et comme de tous les autres croyants. Lorsqu'il dit, c'est comme une libation dans les sacrifices dans l'Ancien Testament, il y a la, le dernier geste, le dernier acte avant, avant de, que le sacrifice soit complet c'est on versait un peu de, de vin. Sur l'Holocauste et pour que ça s'évapore et cette. Euh, la. pas la fumée, mais la. la vapeur. Merci Lise. Ah Lise, une chance qu'elle est là. <rire> Alors je cherche mes mots, elle les trouve. Mais. Euh, cette vapeur monte vers. Dieu. Ça, c'est le, le signe, hein? c'est la signification. Là. Paul, il dit, je sers de libation. Christ a fait le sacrifice et il ajoute son propre sacrifice pour leur foi. C'est lui qui leur a prêché la parole, c'est lui qui les instruit et il donne sa vie pour eux. Et donc, par Ricochet par imitation, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Paul et à donner notre vie les uns pour les autres. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Par conséquent, quoi? Nous aussi. Nous aussi. Nous devons nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Dieu ne laisse pas ça à notre bon, euh, bon vouloir, pour ainsi dire. Là. Juste à nous-mêmes. L'amour la, la, n'est pas... J'attends pas que l'amour me frappe pour que j'ai connu l'amour de Dieu. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas connu. Comme les hommes connaissent Dieu par la création. Nous connaissons également Dieu par l'amour de son Fils. Nous l'avons connu. Et par la foi, cet amour nous a éteints, nous a rejoints. Et le Seigneur réside en nous. Et la foi de mes frères et de mes sœurs, elle a le prix du sang de Jésus. Elle a cette valeur-là. Et l'apôtre Pierre, il dit euh, que notre foi, elle est de, de même la même valeur que la foi des apôtres. Donc, et, et les croyants vivent en s'inspirant de l'exemple de Jésus, en vivant, en mettant en pratique la parole de vie dans leur, dans leur recherche de la sanctification, de la sainteté, au milieu d'une génération perverse, oh. et en aimant nos frères nos sœurs. C'est comme ça que nous, la parole de Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, c'est comme ça que Dieu fait. On a l'exemple de Jésus. Nous avons la parole de vie en nous. Et nous avons notre foi. Nous avons nos frères à aimer, à servir. Eux vont faire la même chose avec nous. Nous sommes la communauté de foi. Alors, Paul dit, verset 12, « Ainsi, suivant l'exemple de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Ainsi, donc il y a une suite à ça. Il y a une réponse à ça. Il dit, qu'est-ce qu'il dit verset 12? « Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours... Dites-le. Obéis. Ensuite, il dit... Travaillez à, à votre salut. Non pas pour l'obtenir. Christ l'a obtenu. Mais maintenant qu'on l'a obtenu, maintenant travaillez. Quand mon ami m'a sorti de l'eau, ok, j'ai rien fait pour sortir de l'eau. C'est lui qui a, qui a tout fait. Mais une fois sorti de l'eau... Là, j il m'a gardé la vie, il m'a sauvé la vie. Maintenant, je dois travailler. Je dois faire quelque chose avec la vie. Et, et, et c'est dans ce sens-là. Et il dit, mais avec crainte et tremblement, étant toujours conscient de qui Dieu est. Et euh, j'aimerais vous euh, euh, donner l'occasion, ce matin, de répondre d'une façon un peu spéciale. On n'est pas habitué à le faire. Mais qu'on puisse fermer nos yeux dans un moment de méditation. Si tu veux, mon frère, ma soeur, travailler à ton salut, si tu veux donner intentionnellement, comme un sacrifice à Dieu, donner ta vie pour tes frères et tes soeurs, si tu veux présenter cette parole de vie qui t'anime, la présenter, Autant à tes frères, autant aux non-croyants, afin qu'ils soient sauvés, eux aussi. Si tu veux, prends l'occasion ce matin en te levant et en, en disant « Seigneur, je veux faire telle et telle chose ». Si on se moi Nous te rendons grâce, notre Dieu et Père, parce que tu produis en nous le vouloir et le faire. Tu nous as pris en charge et tu nous fais vivre, déjà sur la terre, la vie éternelle. Nous avons commencé à l'expérimenter. Et merci pour la, la victoire que tu nous donnes sur nous-mêmes, sur la, la chair, sur le péché, et euh, nous te rendons grâce aussi, parce que tu nous rends capables de vivre au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est pour dire, Seigneur, que tu n'as pas peur, et tu as confiance, tu es plein de certitude, euh, et euh, tu sais quest ce que tu fais. Gloire à toi, mon Dieu, et nous acceptons tout ton plan. Nous l'acceptons, mon Dieu, et nous voulons vivre dans ce milieu-là, et vaincre, et rayonner, et briller, comme ton serviteur Paul dit. Et euh, nous voulons aussi, mon Dieu, présenter ta parole euh, autant euh, avec nos voisins dans la famille élargie, avec nos compagnons de travail. Quand on va faire l'épicerie, n'importe où, mon Dieu, où est-ce que tu, tu nous ouvres une porte, nous voulons le faire, Seigneur Jésus. On a besoin d'audace. Tu nous as donné ton esprit pour nous la donner. On a besoin, Seigneur, d'être délivré de la peur de, du rejet, euh, la peur d'être blessé. Et... Euh, euh, et... Euh, Donne-nous la force, Seigneur, d'aimer, de, de parler, de servir ainsi la foi de nos frères, nos sœurs, et de porter ta connaissance au monde qui nous entoure. Merci, Seigneur. Merci pour toi, Seigneur Jésus. Tu es unique. Personne ne te ressemble à 100%. Tu es notre sauveur, notre modèle et nous voulons aussi te ressembler, te suivre partout où est-ce que tu nous conduiras. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.